Bonjour, nous traversons une période difficile et les raisons de se fâcher avec nos proches sont nombreuses. Les masques, la chloroquine et maintenant le documentaire UDOP. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, hein. je vous rassure tout de suite, ce n'est pas mon sujet. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer comment moi, malgré toutes ces polémiques, qu'est-ce que je fais pour garder mes amis, pour garder un bon lien avec les gens que j'aime. Parce que sinon, le temps finit par monter entre des personnes qui s'aiment. Ça ne vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de maltraiter quelqu'un qu'on aime, de se brouiller avec un être cher. Pour ça. Surtout qu'en ce moment, encore plus qu'avant, nous avons besoin de liens affectifs les, liens, les uns avec les autres. On n'est pas des machines. On a besoin de l'affection de nos proches, comme ils ont besoin de la nôtre, pour ne pas dérailler. Et donc, surtout, ne pas s'isoler et ne pas isoler les autres. Ne pas fermer la porte aux autres. Ne pas couper les ponts. Alors oui, on n'est pas toujours d'accord sur tous les sujets, avec tous nos proches. Bon, et alors Ce n'est pas grave. Hein C'est même plutôt bon signe, à la limite. Et même parfois, il y a des dérapages, des maladresses, des deux côtés. Bon, et alors quoi « Je ne suis pas parfait. Tu n'es pas parfait. Elle, il n'est pas parfait. Nous ne sommes pas Vous n'êtes pas Bon, c'est normal. Il y a des points de vue divergents, il y a des engueulades. Il faut se détendre avec ça. C'est normal. On est des vraies personnes. On n'est pas les héros d'un film américain. Il faut se détendre avec ça. Bon, alors on fait quoi Qui dois-je croire Qui dois-je suivre Et Personne. Parce que tout le monde est désorienté. Le monde est désorienté. Heureusement, <rire> il nous reste une boussole. Il nous reste un indicateur pour savoir ce qui est bon ou pas. Pour savoir ce qui est bon, il suffit de regarder qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux. Je ne parle pas du plaisir de manger un fruit ou de bien s'habiller. Non, non, je parle du bonheur. Et on verra que les choses qui nous rendent vraiment heureux, ce sont de petites choses dans lesquelles on se sent en accord avec notre humanité. Notre humanité profonde. Petites choses comme aider une vieille dame à porter son sac jusque chez elle. Même si ça nous fait faire un détour. Parce que son sourire et sa gratitude nous vont droit au cœur. C'est ça, être heureux. Dire à tes parents que tu les aimes. Passer du temps avec tes enfants. Même si parfois tu les trouves insupportables. Regarde-les. Ils sont la vie. Donner gratuitement et recevoir un sourire en retour. Pourquoi aller chercher plus loin Le bonheur est là. Et c'est ça qui est en train d'être détruit. Parce que ces polémiques séparent les gens qui s'aiment. Il est donc urgent de faire quelque chose. Bon. Alors, cette boussole. Cette boussole intérieure, comment je l'utilise Quand vous sentez que le ton monte, avec votre ami, vous faites une pause et vous lui dites « Ok, mais on a le droit de ne pas être d'accord sur tous les sujets. Et qu'on soit d'accord ou pas, tu es mon ami. Et tu comptes pour moi. Est-ce que c'est réciproque Poser cette question, c'est l'inviter à une réciprocité dans la connexion à l'humain. Pour se calmer, pour se recentrer. Hein bon, après, je ne peux pas vous dire de vous prendre dans les bras avec ces histoires de virus, euh, vous comprenez bien. Mais euh, en tout cas, n'hésitez pas à pleurer. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en priver, comme disait la chanson. Je ne vais pas te dire, il faut pas pleurer. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en priver, etc. Pleurer, ce n'est pas une marque de faiblesse, hein, c'est juste l'expression d'une émotion. C'est une force à l'intérieur de nous qui a besoin de sortir dans le monde. Et d'ailleurs, les charges émotives sont d'autant plus fortes que l'interlocuteur compte pour nous. C'est, entre autres, pour ça que ça part en brille et qu'il faut se connecter à nos meilleurs sentiments. C'est notre bouée de sauvetage. La société en est là. Alors oui, il risque d'y avoir des larmes, des surprises, de la déstabilisation émotive. Mais bon, on n'est pas des machines. Hein C'est aussi ça, être un être humain. Je pense qu'il faut accepter de se faire bousculer un petit peu si on veut avancer, si on veut passer ce cap. Et puis, pas de panique, hein. c'est juste un bon moment à passer. <rire> si cette crise pouvait nous aider à nous reconnecter à l'essentiel, à notre humanité, on n'aurait peut-être pas tout perdu. On aurait peut-être gagné quelque chose d'important. La naissance d'un centre de gravité à l'intérieur de soi, une référence, une force intérieure, mais ça, c'est un sujet à part entière. Voilà, prenez bien soin de vous.